Yo Zaitiros, j'espère que vous avez la forme, moi ça va. Alors aujourd'hui on va parler <coughs> d'un sujet qu'on entend, enfin on n'entend plus que ça quoi, je veux dire, c'est le sujet à la mode, hein. le sujet des, des bobos, des, des hippies euh, écolos, euh, de, de tous les tarés, quoi. je veux dire, tous les gens qui, qui croient que ça va faire une révolution, attention, the révolution, c'est les véhicules électriques. Euh, que ça soit en moto, voiture, scooter, bientôt ça sera les avions, euh, je leur souhaite bien, bon, du, bien du courage pour inventer ça, vraiment, bref. et on n'entend plus que ça, et c'est super, et c'est magnifique, et c'est l'avenir, et, euh, et tout le monde en veut une, et en vérité c'est plein de problèmes, et ça fourre en l'air littéralement la planète. On va y revenir, euh. ne vous inquiétez pas dans ce podcast, hein, qui risque de durer au moins dans les 20-25 minutes, mais ce n'est même 30 minutes, hein. <rire> je m'en excuse, hein. il y a quand même pas mal de choses à dire, donc, euh, il y a pas mal de quoi, qui, et, et ces gens-là, même qui les produisent, le savent fort bien, mais ils cachent la vérité. D'ailleurs, derni dernier truc en date. C'est euh, au niveau de la Gironde, ben le feu a été foutu par, par une voiture qui a explosé. Alors certains m'ont dit, non, non, ils ont dit que c'était un jeune, non, non. La une des ministres l'a dit, de ce gouvernement fantoche, menteur et complètement hypocrite. Ils ont bien dit que c'était une voiture qui avait explosé. Mais après, comme, il, comme elle avait dit ça, ils ont dû se dire, non, non, il ne faut pas dire ça, parce qu'après ça va faire peur aux gens. Et, et comme maintenant on fait le, le, le, la transition écologique, il ne faut pas dire que c'est des voitures électriques qui, qui foutent le feu, qui explosent d'elles-mêmes plutôt, sinon ça va faire peur aux gens et ça ne se vendra pas. Donc ils ont pris le premier clampin qui venait, ils ont essayé de le condamner, mais comme on ne peut pas pu condamner les gens comme ça pour le moment, ils l'ont relâché après même pas 24 heures et ce n'était pas lui. Donc, le véhicule électrique c'est quoi au final C'est un, un moteur électrique euh, plus ou moins grand selon la puissance que vous voulez qu'il qui transmette. Hein. Si c'est pour un scooter, une voiture de sport ou autre, ça sera différent. Mais ça reste toujours un petit moteur électrique qui est alimenté par une batterie dite morte. Hein, c'est pas, pas quelque chose, qui a pas un moteur, ça, ça n'actionne pas quelque chose, c'est une batterie morte euh, pareil qu'une batterie qui est dans le sous les capots d'une voiture, sauf que attends, attends, je vous parle de niveau de batterie morte mais c'est pas la même conception, batterie dans une voiture c'est de l'acide, là non ce sont des piles rondes les mêmes piles rondes que vous achetez dans le magasin, sauf qu'elles sont beaucoup plus grosses mais elles sont tous dans des cylindres, il y a je sais pas combien de cylindres dans la batterie et ça fait une immense batterie... Euh s'appelle un euh, rectangulaire. Et il y a plein de cylindres dedans remplis de piles, comme ça, au lithium qui se recharge. Voilà, littéralement. c'est Vous allez dire, quoi, c'est juste ça C'est juste ça. J'ai demandé directement à Peugeot, au, au garagiste, <coughs> à l'atelier. Il m'a montré la batterie, il l'a ouverte, parce que c'était une vieille batterie. Il m'a dit, voilà, c'est simplement des piles rondes. J'ai dit, ouais, c'est tout. Il m'a dit, c'est tout. Voilà, c'est con à mort. C'est plus, plus con que ça, tu veux... Tu, vois c'est vraiment des, des piles. C'est plein de piles, comme on dit, les unes après les autres, dans des cylindres. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas une grosse durée de vie, parce qu'au final, c'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a rien de, de, de spectaculaire dans la chose. Donc, euh, voilà. Et ça, aliment, ça alimente donc un moteur électrique. Voilà. Et ensuite, quand vous rechargez votre voiture, quand vous la rebranchez, donc ça, ça recharge. Comme vous, quand vous rechargez votre, votre smartphone ou votre ordinateur portable, c'est la même chose. Vous rechargez donc une batterie. Voilà. Ça, c'est le principe. Donc, c'est de la lithium-ion 2 c'est pas Lyon 1, c'est Lyon 2 ça, la durée de vie a été augmentée je crois de, six, de quelques années mais guère plus et ça, et ça tient un peu plus la charge et ça supporte également euh, les charges dites rapides parce que qu'est-ce que ça veut dire charge rapide ben, alors, charge rapide ça veut dire que vous avez, on voyait beaucoup plus d'ampérage beaucoup plus fort pour pouvoir recharger la, la, la batterie beaucoup plus rapidement mais du coup ça avait tendance à esquinter les batteries avec ces nouvelles batteries ça ça... ça supporte cette recharge rapide. C'est un peu comme les batteries euh, des, de certaines voitures qui ont le start and stop. Je, je pense que vous savez ce que ça veut dire, start and stop, ça veut dire que vous essayez quand la voiture elle arrive à elle à l'arrêt, le moteur s'éteint. Il se rallume quand, quand, voilà, quand vous touchez l'embrayage, ça se rallume. Bon, sur sur Montiguan, il y a ça, c'est un start and stop. Il faut des batteries particulières parce que sinon, ça à force de démarrer démarrer, démarrer, démarrer ça risque ça esquinte les batteries. ces fameuses batteries ça, ça supporte ça, mais elles sont vendues au double d'une batterie normale. Par exemple, une batterie normale, c'est dans les 100 euros. Un Star Test ça monte dans les 300 euros. Donc, vous pouvez dire belle connerie. Bon, enfin, bon, bref. En tout cas, voilà le principe. Maintenant, <rire> que ce soit des motos ou des voitures électriques, des scooters ou ce que vous voulez, quels sont les problèmes et pourquoi elles prennent feu d'elles-mêmes Alors, le principe est le suivant. Une batterie déteste profondément deux choses. C'est soit les températures négatives, mais vraiment froides, ça détériore la batterie et, euh, et, et, et littéralement, elle, elle, se, elle se détruit. Elle, elle, elle, elle perd vraiment de, de l'ampérage et, et ensuite, vous ne pourrez plus la recharger complètement du voltage, excusez-moi. Elle ne pourra plus la recharger complètement, euh, la, la, la, la complètement jusqu'à 100%. Donc, en gros, tous les pays comme Russie, tout ça, vont vraiment être dans la merde le jour qu'il va falloir des voitures électriques parce que ça déteste le froid, et ça les vide complètement, et ça les escale profondément, et ça déteste également les fortes températures, genre par exemple en Israël, ou euh... <coughs> par exemple, je ne sais pas moi, dans le Sahara, ou même en France, maintenant. Si vous laissez votre, votre voiture en plein midi, en plein soleil, ça déteste ça. D'un côté, quand il fait très froid, ça ne va pas les faire exploser, mais ça va les détériorer. Par contre, quand il fait très chaud, elles explosent. Parce que, comme c'est marqué sur les batteries, ne jetez jamais une batterie dans le feu. Elle explose. Littéralement, c'est marqué. Hein. Je veux dire, si vous ne croyez pas, vous prenez votre batterie même de voiture, vous regardez, il y a un point d'exclamation. C'est marqué, n'approchez pas d'une source de chaleur et ne jetez pas une batterie dans le feu, ça explose. C'est comme les téléphones portables, ordinateurs et tout, ne vous amusez pas à jeter ça dans le feu. Ça, c littéralement, ça pète, ça explose. Ça ne peut pas une, une bombe nucléaire, mais je veux dire, ça, ça, ça va péter. Vous voyez, pooh, ça explose net. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que. Les extrêmes, ça déteste. Eux, ce qu'elles aiment, les batteries. Voilà, c'est des températures normales. 20 degrés, 20, 30 degrés à la limite. Allez, ça commence un petit peu, mais voilà. Mais elles n'aiment pas les, les, les températures extrêmes. Le problème qui s'est passé en Gironde, c'est que la, cette vo voiture, je ne sais pas quelle marque c'est, je ne sais pas quel modèle c'est, c'est que la batterie est au niveau du plancher. Elle, est, elle commence dans le coffre et elle termine tout le plancher de la voiture. C'est une grande batterie. En gros, vous avez les pieds sur une batterie. C'est que comme la température elle monte vraiment à partir du sol et elle était au niveau du bitume et ça monte à des températures de fou furieux comme ça, euh, plus ça tape sur la, sur la carlingue, donc toute la voiture elle est bouillante bouillante, je ne sais pas si vous avez fait l'essai, si vous laissez une voiture même maintenant de nos jours là, euh, avec les températures qu'on a, vous laissez une voiture au soleil, vous mettez la main sur la voiture, la voiture est bouillante, mais bouillante littéralement. Et donc, la batterie, euh, elle, elle monte tellement en température qu'elle explose. Le problème, c'est que pour pouvoir que la batterie ne chauffe pas, il aurait fallu lui installer des ventilos, littéralement dessus. Mais tu ne peux pas le faire, ça, non. Sinon, tu carrément, rien que quand la voiture est à l'arrêt, tu boufferais ta batterie. Et, et, et, et, alors, ça servirait strictement à rien, quoi. Tu vas bouffer ta batterie, euh, rien qu'en la laissant, euh, comme on dit, sans bouger. Donc, ils s'ont emmerdés. Ils ont, pas de, ils ont essayé de les calfeutrer avec des systèmes, comme ça, des... Des, des matériaux pour essayer d'isoler, mais il n'y a rien à faire. Ça monte tellement à des températures de fou que la batterie pète. Elle flambe. On, ça, on le voit d'ailleurs. Ils ont montré même des bus à Paris qui ont, qui ont pris feu d'eux-mêmes. On, on voit que ça pète un peu. On le voit au niveau du plancher. Il y a une fumée euh, marron, euh, fumée noire qui commence à arriver. Ça, ça, et ça, après, on, vu que c'est chimique, ça prend feu, ça prend feu, puis après ça, ça part. Il y, a tout, il y a tout qui flambe, littéralement. Il y a deux bus qui ont flambé en, à Paris il n'y a pas longtemps. Hein. Je crois qu'il n'y a même pas un mois. En Chine, il y a eu quatre bus qui ont flambé de même, comme ça. Euh, je crois que c'est en, en Chine ou en Corée du Sud, je sais pas. Et il y avait une vidéo ils flambent de même, comme ça, poum, poum, direct. Parce que voilà, maintenant, le problème qu'il y a, c'est que comme il y a le réchauffement climatique, et ça par contre, ce n'est pas une bêtise, c'est la vérité, de toute façon, on le voit, et ça va aller de pire en pire, et ça va, ça va s'aggraver. De pire en pire. De toute façon, il y a des livres qui l'indiquent, comme la Bible, Comme la Bible, <rire> c'est marqué, hein, que dans la fin des temps, il y allait y avoir de, des, des, des chaleurs de plus en plus étouffantes et de plus en plus graves. Ben, on, le, on, le, on le constate, hein, c'est la vérité. Ça ne s'améliorera pas. L'homme n'arrivera pas à contrecarrer cette, cette, cette, cette avancée de température parce qu'on pollue de plus en plus et il n'y a, a rien à y faire. Il y a un emballement maintenant et c'est fini. Et comme les températures vont augmenter, augmenter, augmenter, ces batteries-là ne peuvent pas supporter ça. Déjà, les voitures, même les moteurs qu'on a, euh, elles supportent sans supporter. Je sais, par exemple, je vais vous donner une indication ma moto, hein, comme vous le savez, qui est une Honda CB650R 4 cylindres, le 4 cylindres est réputé pour, être, pour et vraiment refroidir très très bien la moto. Et moi, c'est un modèle qui ne chauffe jamais, jamais, à un point que j'ai même cru que le ventilo était en panne de ma moto. Il ne chauffe jamais, jamais. Or, là, cet été, pour la première fois, quand je suis arrivé dans les embouteillages, il s'est déclenché. Parce qu'il fait tellement chaud que même elle, elle avait besoin de refroidir. Et puis je vous dire, moi, que là, ça a été une indication pour moi pour vous dire que vraiment, il commence à faire chaud. Parce que l'année dernière, à la même époque, le ventilo ne se déclenchait jamais. Même si je montais en montagne et tout, je faisais du duo embouteillage et tout, franchement, elle se déclenchait franchement, très rarement. Et là, on sent que la moto, voilà, elle commence à... À accuser le coup c'est pour ça que je la fais jamais rouler en pleine chaleur parce que c'est très très mauvais pour les moteurs on pouvait pas faire autrement on pouvait pas faire autrement mais sinon on vaut mieux éviter ça c'est le premier truc le deuxième truc des, des voitures électriques motos et tout ça c'est la durée de vie des batteries alors faut savoir une chose c'est pas besoin de sortir de Lena pour, pour le comprendre si vous ne croyez pas vous prenez un, un ordinateur portable qui est, qui est même les derniers les ordinateurs portables de nouvelle génération moi j'ai un Acer je crois qu'il a même pas 3, 3 ou 4 ans, le, le, le, 3 ans, je crois, l'ordinateur. Donc, c'est sûr. Il, il est équipé déjà d'une batterie lithium-ion 2. Euh, c'est un GTX, pas ça, c'est un jeu, un ordinateur qui meurt. La batterie est déjà morte. Voilà, ma batterie a duré 3 ans et demi, 4, je crois, 3 ou 4 ans, je crois. Je crois, crois, crois qu'il a 3 ou 4 ans, l'ordinateur. La batterie est morte. Tu vas me dire, ah bon Ouais, ouais. Si je, si je recharge, je suis obligé de le laisser en permanence allumé, branché au fil. Ma batterie est morte. Alors, est, ça a duré même pas 4 ans, donc. Euh... Ça, si je, si je débranche, la batterie se vide en même pas, même pas 10 minutes. Et en permanence, il est branché parce que voilà, la batterie n'a ne, ne, pas supporté les chaleurs, déjà, de, de fonctionnement. Ça, Je suis sûr et certain, parce que comme c'est des ordinateurs de gamers, ça chauffe beaucoup, malgré que j'essaie de le refroidir. Plus, ben, à force de charge, décharge, charge, décharge charge, décharge, au bout d'un moment, elle se détériore. Donc, quand vous achetez une véhicule électrique, il faut savoir une chose, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Les Gens qui me disent oh, ça va durer, euh, je sais pas combien la vie de la voiture, Alors, pas du tout. Hein. Alors, tu te trompes lourdement. Une batterie, c'est ça. Les scientifiques l'ont dit une batterie de voiture, moto, je pense que c'est pareil. Hein. De toute façon, oui, de toute façon, c'est pareil. C'est la même chose, c'est même conception c'est 50 durée de vie, c'est 1000 charges et 1000 décharges. Voilà, je crois que c'est à peu près des en dit à peu près grosso modo 5 ans. Au bout de 5 ans, ta batterie perd énormément de. De, de charge, Ça veut dire qu'au lieu d'arriver à 100%, tu n'arriveras plus qu'à 60-65% de charge, au bout de 5 ans. Et chaque année après, ça va dégraisser, tu perdras chaque fois de la charge. Et il n'y a rien à faire, c'est comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Et il faut savoir une chose, c'est que ces batteries actuellement valent la moitié du prix du véhicule, tellement que c'est cher. Pourquoi Je ne sais pas, mais visiblement, ils doivent avoir des matériaux très rares dedans, et ils n'arrivent pas à, voilà, à faire baisser le prix de... Le prix de revient, donc, c'est la moitié du prix. Donc, par exemple, si tu achètes une voiture, je ne sais pas, à 20 000 euros, la voiture électrique, quoique que je ai pas vu à 20 000, elles sont au moins à 40 000, mais on va dire les 20 000, eh ben, ça vaut 10 000 euros, hein, que la, la batterie, au moins 7 000. 7 000 ou 8 000 euros, elle vaut dans la batterie, littéralement. Si vous ne me croyez pas, regardez la, la KTM électrique, la euh, enduro, euh, la batterie vaut 7 000 euros. <rire> la moto vaut 7 000, la batterie vaut 7 000 aussi. Ça veut dire que quand tu achètes la moto électrique, il dit oh, « ouais, elle est qu'à 7000, ouais, mais elle est vendue sans batterie. » S'il faut acheter aussi la batterie électrique, c'est normal, sinon je ne vois pas comment tu peux rouler avec, c'est 7000 de plus. Donc la moto te revient à 14000 euros pour, un, pour une puissance, en vérité, estimée à une 125. <rire> Belle connerie, hein Donc voilà, ça c'est le deuxième couac donc, de la, de, de, du fonctionnement des voitures électriques. Le troisième, c'est voiture électrique, moto. Là, c'était pour les voitures et les, les, les motos et les voitures, c'est la même chose. Maintenant, je vais parler pour les voitures. C'est que quand vous roulez, c'est que si vous allumez la clim l'été ou vous allumez le, le chauffage l'hiver, votre batterie se bouffe à vitesse grand V. Et ils annoncent pour 250 km, où tu peux dire, tu peux enlever 50 km. Donc, si c'est plus de 250, tu feras plus que 200. Donc voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est propre à la voiture. Ça, c'est pour le, le, le troisième truc. Et le quatrième et dernier truc, et là, ça me fait bien, bien marrer, bien marrer, c'est les, les voitures électriques polluent à bloc et détruisent à mort l'écosystème de la planète. Tu vas me dire, oh bon, pourquoi Alors, je m'explique. Et, et là, vous allez bien vous marrer. pour vous dire, quand il dit que c'est écologique, mais c'est du foutage de gueule à mort, à bloc. Alors, il faut savoir une chose, c'est que déjà, les batteries électriques, dedans, il y a des matériaux rares, qui ne se trouve que dans les fonds marins, et littéralement, ils sont en train de ravager les fonds marins, ils détruisent tout pour pouvoir récupérer ces minerais, pour pouvoir faire ces batteries, et du, tout, du coup, ils, ils saccagent les fonds marins. Il y a des coraux et tout ça, ils sont en train de tout saccager. Tout ça pour fabriquer ces conneries de batteries. Même les téléphones et tout qu'on a, hein. il y a des minerais SP vraiment très rares, que maintenant d'ailleurs, ils commencent à avoir de plus en plus de mal à en trouver. bah ben oui À force de, de saccager tout, ils n'en trouvent plus. Il y a ça... De deux, pour pouvoir recharger ces voitures électriques, que tu le veux ou non, il va falloir augmenter la cadence des centrales nucléaires, voire en construire des nouvelles. Ce n'est pas avec ta petite éolienne de Fiote ou tes petits panneaux solaires qui produisent même pas 15, 15 ou 20 de rendement, qui, qui ont à peine 15 ou 20 de rendement, que tu vas alimenter un parc entier de 60 millions d'habitants qui vont tous avoir des voitures électriques. C'est impossible. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis en région Corse. On a reçu un mail d'EDF, Attendez, c'est véridique hein, ce que je vous dis. Je l'ai reçu il y a une semaine. Ils me disent qu'à partir du 15 août, on n'a plus d'électricité. Je veux dire, comment ça, n'a plus Il n'y a plus d'électricité. Ils disent, qu'on ne peut plus fournir d'électricité. La Corse sera coupée. Ils disent à partir du 15, et après ils marquent de manière indéterminée. Voilà. Parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent les clims, il y a tellement de gens qui utilisent l'électricité, qui puisent sur l'électricité, le, sur sur et aussi qui rechargent des voitures électriques, ils ont dit, que les centrales, ici c'est des centrales hydroélectriques, parce qu'il n'y a pas, en plus à cause de la sécheresse, il n'y a pas assez d'eau qui pourrait alimenter donc, les turbines, ils ne peuvent plus produire, ils ne peuvent plus fournir, je veux dire, ils ne peuvent plus fournir assez d'électricité, donc littéralement on va se retrouver sans électricité donc les frigos, euh, euh, tout ce que tu veux, n'importe quoi, tu ne peux plus, j'aurais plus d'électricité, même pour mon, mon ordinateur, donc je ne pourrais plus même vous pour poster des vidéos ou autre, littéralement, je n'aurais plus d'internet, plus d'électricité, plus rien, à partir du 15 août, et d'ailleurs, il le marque bien dans, votre, dans le mail, euh, n'utilisez pas trop la clim, <coughs> et autre ça, et aussi, ne rechargez pas vos voitures électriques, littéralement, ne rechargez pas vos voitures électriques, voilà. Et attendez, hein, le parc de voitures électriques et de motos électriques en France, il est minoritaire. Je crois que c'est une personne sur euh, pff, sur 100, je crois même pas, même plus que ça, qui a une voiture électrique. Et une moto électrique court, pff, encore plus, plus large. Ils n'arrivent déjà pas à fournir. Imaginez-vous quand toutes les personnes vont avoir des voitures électriques ou des motos électriques. Comment voulez-vous qu'on fournisse l'électricité Donc forcément, que tu le veux ou non, il va falloir augmenter les, les centrales nucléaires, et justement, ça pollue le nucléaire. Ou alors des centrales à charbon, et alors là, c'est encore pire. <rire> Donc, par cette connerie, parce il n'y a pas d'autre mot, c'est une connerie, on va dire. par cette connerie de voitures électriques, on saccage la planète, et on augmente les centrales nucléaires qui, justement, tous les, tous les hippies, là, les bobos qui, voulaient, qui étaient contre le nucléaire, qui disaient « on est contre le nucléaire !» Eh bien, justement, il va falloir en augmenter les centrales nucléaires parce que les, les centrales photovoltaïques, là, avec les panneaux solaires, c'est de la connerie. Ça ne produit que 20% de rendement, tout au plus. On n'arrive pas à faire plus, de toute façon, par rapport à... à, à comme ça s'appelle par rapport à la technologie qu'on a actuellement, on n'arrive pas plus. Je le sais, j'ai travaillé dans les, dans, les, dans les trucs de panneaux solaires. J'étais en charge de la sécurité sur chantier et tout, et je les voyais, les techniciens et les ingénieurs, ils parlaient avec moi. Ils me disaient, on n'arrive pas à produire plus de 20% en place. Ils revendent donc l'électricité à EDF. Donc, il, même eux le disaient, ils disaient, c'est une vaste connerie. On saccage des milliers d'hectares dans toute la France, pour installer ces panneaux solaires, et on pollue les sols, parce que vous savez une chose, parce que les panneaux solaires, enfin les champs, de, les champs voltaïques, ils s'appellent ça, il y a plein de... il faut mettre des gaines sous le sol et tout, faire passer les câbles et tout, c'est en cuivre et tout, et vous polluez littéralement le sol, vous polluez les sols. Les sols sont foutus à vie, quand ah, ils font ça ils, ça. ils se cachent bien de le dire, ils, sont en train de, ils saccagent des milliers d'hectares de forêt pour pouvoir installer ces cochonneries panneaux solaires qui ressemblent à rien du tout, qui c'est dégueulasse tout ça pour fournir un petit peu d'électricité, ils disent, oh, vous avez vu, on produit de l'électricité, non, non, il paraît que par rapport à une centrale nucléaire, c'est infinitésimal, c'est vraiment que dalle. à la limite, une qui pourrait, qui pourrait concurrencer le nucléaire, et encore, j'ai dit, tout juste, hein, vraiment, tout juste, ça serait une centrale à charbon, mais là, voilà, ça, ou à gaz, mais là, ça pollue, sauf à gaz, bon à gaz, je ne pense pas que c'est pas... Non, si, à gaz aussi, parce que ça brûle, c'est un brûleur. Donc oui, à gaz ou à charbon, ça, ça pollue. Ça pollue encore plus. Donc voilà, au lieu d'arrêter ces conneries et de dire voilà maintenant on stoppe les conneries, tant qu'il y a du pétrole, ben on utilise le pétrole et que le jour qu'il n'y en aura plus, ben on, on verra ce qu'on peut faire. Non, non, eux ils sont en, plein, en train de se lancer dans cette connerie et ils sont en train de saccager la planète, saccager les sols. Et en plus, c'est des voitures ou des motos tout ça qui explosent et qui ne sont même pas au point. Donc c'est de la bêtise. Surtout, n'achetez pas des motos électriques. Je sais que j'en ai présenté sur ma chaîne, mais c'est plus pour les présenter pour dire de ne surtout pas les acheter, au final. Ne les achetez pas. Si vous voulez vraiment un véhicule électrique, je vous donne un exemple. Si vous voulez vraiment un véhicule électrique, limite, vous êtes que pour aller travailler, achetez-vous une trottinette électrique, alors. <rire> non, mais ça peut faire rigoler. Ou un vélo électrique. C'est une petite batterie, ça ne consomme pas trop... Voilà, ça va, là, là c'est bon, un vélo, une trottinette électrique, ça va, mais n'achetez pas des motos, des voitures, ça, ou des scooters, c'est de la connerie en barre, déjà c'est hyper cher à l'achat, quand je vois des scooters électriques, que j'ai présenté sur ma chaîne, qui sont à plus de 8000 euros, alors que c'est une connerie, qui n'a qui, qui même pas 80, 80 km d'autonomie, et, et, et qui ressemble à rien, et qui vaut le même prix que ma moto neuve, non mais il faut arrêter les conneries, il faut arrêter, Donc alors, moi personnellement je sais que j'en achèterai jamais, je ne veux même pas essayer, même pas tenter, j'en ai rien à secouer, mais je voulais voilà, vous prévenir quand même, parce que c'est un débat, c'est quelque chose, on l'entend de plus en plus, c'est maintenant c'est à la mode, c'est voilà, les véhicules électriques, c'est devenu le, comment on dit, le fer de lance de toutes de, de tout les espèces de, de Là c'est un peu comme le féminisme, ça c'est à la grande mode là on n'entend plus, plus que ces folles furieuses qui sont complètement à la masse à, à aliéner à foutre en asie psychiatrique mais comme elles elle, comme elle, elle crient très fort on croit qu'elles sont majoritaires et qu'il faut les écouter là c'est pareil pour ces bobos ces bobos, ces écolos à deux balles et tous ces tarés qui est camille qu à, à renifler comme, comme, comme, dans, comme dans South Park le dessin animé qui fait bien rigoler qui, tu, vous voyez le, le, les mecs ils étaient en train de respirer leur propre paix C est, c est... parce qu'ils disaient ouais, on, est, on est trop bien, on est des gens trop importants on est trop bien, on roule en véhicule électrique on est mieux que la masse, et les mecs ils se sentaient tellement plus péter comme on dit qu'ils respiraient leur propre paix pour montrer qu'ils étaient... ils se sentaient plus quoi les gars, mais voilà c'est de la connerie c est, c est, c est de la... en vérité si vous regardez bien c'est de la connerie, au fond de vous vous le savez que c'est de la connerie c'est un effet de mode disons qu'ils essayent de susciter un envie en vous qui c'est de la connerie en vérité, je veux même aller plus loin vous savez même les téléphones qu'on a, les smartphones et tout c'est de la merde en vérité moi j'ai un, un Samsung A31 et je sais qu'un autre membre de ma famille il a le nouveau le téléphone qui, qui Samsung qui se plie en deux qui vaut plus de 1000 euros le téléphone bon, elle, elle a acheté je veux dire elle travaille donc elle a le droit de l'avoir hein. mais je veux dire quand vous voyez la durée de vie des batteries et quand vous voyez l'autonomie des téléphones c'est de la connerie et moi je rappelle quand j'étais jeune alors je vous parle là j'ai 37 ans je vous parle ça quand j'avais 15 ans j'avais eu mon premier téléphone, 15-16 ans, j'avais eu mon premier téléphone, mais c'était à l'époque, vous savez, c'était des téléphones 3310, les Nokia, tout ça. Ça faisait une semaine et demie d'autonomie sans recharger. Maintenant, avec ces conneries-là, tous les jours, je les recharge. Et encore, si je sur Internet, c'est deux, deux fois par jour qu'il faut les recharger. Donc, c'est de la connerie. <rire> c'est pour ça, les batteries ne sont pas du tout au point. Pas du tout. N'achetez pas des véhicules électriques. Oui, certes, certains vont me dire, ouais, mais tu n'as pas de plein d'essence à faire, donc ça te coûte moins cher, tu n'as pas de vidange à faire, tu n'as pas besoin d'aller à ou garagiste pour faire de la vidange, etc. certes, c'est vrai, c'est la vérité, c'est vrai. Hein, Mais en contrepartie, euh, au bout de cinq ans, euh, ta batterie, elle est morte. Hein. Et quand tu vas, il va t'annoncer la, la, la, la note, il va te dire, voilà, ça vous coûte 7000 euros pour changer la batterie, tu vas dire, what Et ici batterie, ta voiture, elle roule plus, hein. c'est fini. Donc il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir. Hein. Donc, c'est pour ça, moi je vous dis une chose, n'achetez pas ces voitures électriques, et moi, moi, rien que des trucs qui explosent de même comme ça, euh, j'ai même pas envie d'essayer. J'ai pas envie de crever dans la bagnole, ça prenne feu, c'est de la bêtise, à 100%. Puis je me rappelle quand j'étais dans mon ancien appartement, il y avait un petit qui était venu avec sa connerie là de. C'est <coughs> la voiture d'Elon Musk, là, là, la Tesla, voilà. Celle qu'elle est... Et en plus, il avait vraiment la Tesla haut de gamme avec les portes qui s'ouvrent vers le haut, un peu comme la voiture de Batman, quoi. Euh, vraiment le, le modèle qui vaut 45 000 euros la bagnole On voyait ce fil Il était obligé de tirer un fil de, de, de, Parce qu'il est au premier étage Du premier étage jusqu'à sa voiture Il y avait un fil qui traînait par terre comme ça N'importe quoi Avec un, un transformateur par terre Il était obligé de recharger sa voiture comme ça déjà, je, il louait le type hein. déjà, si c'est moi, si j'aurais été le propriétaire du bâtiment j'aurais dit, vos conneries de voiture électrique vous me les rechargez pas chez moi enfin, ça c'est des coups à faire sauter les, <rire> les compteurs ces conneries, parce que je ne vous dis pas comme ça puise, hein. parce qu'il a un certain il m'a oui mais ne t'inquiète pas, il y a un transformateur et tout pour transformer l'électricité, pour que ça se transforme en triphasé parce que c'est du triphasé dans les bagnoles hein. euh, oui, mais le transformateur pour pouvoir transformer du, du l'électricité, comme on dit, de maison pour pouvoir le mettre dans la voiture, je ne vous dis pas le transformateur comme il doit puiser alors hein. Pour pouvoir transformer ça, il doit bien puiser, donc ça doit, ça doit, ça doit vous pomper en électricité, ça doit être l'équivalent d'un four que vous laissez allumer pendant 8 heures, parce que y a qui me dit, ouais, tu fais des économies en électricité, tu vas voir, c'est pas cher, machin. Euh, je sais pas, mais si tu commences à recharger une voiture électrique, c'est sûr que c'est 8 heures de recharge lente, euh, ça doit pomper quand même, hein. ça doit pomper, donc c'est pour ça, moi ni les motos, ni les voitures, ni rien du tout, pour moi c'est un effet de mode, c'est hyper cher pour ce que c'est. Ça a une autonomie ridicule. Les batteries s'usent mani de manière euh, à vitesse grand V, comme on dit. C'est vraiment de la grosse connerie. La seule truc qu'il y a, il faut lui trouver un petit avantage. Je suis monté dedans. Hein. Je, je, je vous parle en connaissance de cause. J'ai même un ami qui est kiné, qui a, qui a, une, lab, il a une BMW électrique. Ah oui, ça, une, ça, ça part comme une Porsche. Hein. Je veux dire, dès que tu accélères, pooh, mais ça part à une vitesse, tu collé au siège. Littéralement, hein. c'est vraiment pas des bêtises il n'y a pas de boîte de vitesse rien, donc c'est instantané, euh, c'est agréable, tu pas, pas de bruit, hein, c'est vraiment, vraiment silencieux, hein. tu t'entends parler et tout, tu vraiment pas de bruit, c'est vraiment très agréable, euh... <coughs> qu'est-ce qu'il y a qui est bien Voilà, tu, tu n'es pas besoin d'aller à, à la station service, tu peux recharger chez toi, mais l'inconvénient, comme il m'avait dit, ça coûte super cher, il a dit, euh, en plus, en entre oh, les batteries tombent vite en panne, il a dit, au bout de 5 ans, il a dit, euh, et après, tu t'as plus de charge, t'as plus rien. Il a dit, il faut les faire recharger pendant 8 heures. Euh, les, les, et il a dit, ça coûte cher quand même, il a dit, hein, c'est l'équivalent, il a dit, d'un four ou d'un lave-vaisselle que tu laisses allumer pendant 8 heures. Hein. Donc ça puise. Hein. Parce qu'il faut la recharger, la batterie, elle est grosse, c'est pas, pas la batterie d'un téléphone, hein, et il faut 8 heures de recharge. Il hein. euh, y a ça, il m'a dit, et puis qu'est-ce qu'il m'avait sorti aussi Ah oui, puis, il m'a dit, tu as une usure des plaquettes de frein et des pneus à vitesse grand V. Tu vas me dire pourquoi il n'y a pas de frein moteur. Les, les vitesses et tout que tu passes, le moteur fait un frein moteur. Moi, par exemple, sur ma moto, je freine pratiquement jamais. Je, je, je n'utilise que mon frein moteur. Surtout le 4 cylindres c'est un moteur qui, est, qui a un sacré frein moteur. Donc, euh, rien que le frein moteur, j'arrive à freiner ma, ma, ma, ma moto. Mais là, non, tu n'as pas de frein moteur. Donc, tout est au frein, tu es en permanence sur les freins. Donc, les plaquettes de frein, les disques et les pneus, parce que les pneus aussi, ils morflent, hein, parce que pff, ça freine comme ça, euh, tu vas les, tu, ça s'use énormément, énormément. Donc il y a des, y a des inconvénients, on ne croit pas que c'est le top. Hein. Il y a beaucoup beaucoup d'inconvénients, il y a quelques points positifs, mais par rapport à la, à la liste d'inconvénients, tu te dis « non, mais ça va, c'est de la connerie, je reste sur ma bagnole ». Moi, je sais que j'ai un Peugeot Expert de 2015. Il a 120 000 km, 100, non, presque 130 000 km. Il tourne comme une horloge. Quand je l'ai amené en révision, le type m'a dit Votre voiture, elle tourne comme une horloge. Elle, elle pollue. Je l'ai amené en, en, en, à l'antipollution il n'y a même pas quatre mois en arrière. Elle ne pollue pas du tout, rien du tout. Il m'a dit Vous êtes largement en dessous de, du seuil. Elle ne pollue pas du tout. Elle fonctionne impeccable. Elle ne consomme pas. Elle ne perd pas d'huile, rien du tout. Donc, je ne sais même pas pourquoi je changerais ça. Moi, je vais la faire monter au moins 300 000. La voiture ma moto pareil elle consomme pas d'huile elle bouffe pas une goutte d'huile ma moto elle, euh, elle marche super bien bon ralenti elle a dit elle a dix mille km là je l'ai amené à 12000 pour faire la, la révision des 12000 mais elle bouffe pas d'huile elle, elle, elle pollue pas elle a pas de fumée elle n'a pas de problème à rien la ralenti qui est parfaitement régulier je vois pas pourquoi je changerais ma moto pour une merde de conneries électriques hein. je vois pas mais en plus je vous dis c'est beaucoup plus agréable de conduire quand vous avez une boîte de vitesse vous, vous êtes un peu, un peu plus actif qu'avec ces conneries donc voilà, c'est pour ça que bon, moi je vous ai donné un avis, hein, c'est mon point de vue. Après je vous dis, vous pouvez aimer ça. Hein. Si vraiment vous êtes un gros passionné de l'électrique, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, mais moi personnellement je vous donne un point de vue, et par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, que ce soit professionnellement ou même dans la vie de tous les jours, et que j'ai vu des gens, ce qu'ils m'ont montré par rapport à leur véhicule électrique, pour moi c'est de la connerie. Voilà. Littéralement, alors là, là je ne mâche pas mes mots, je vous le dis honnêtement, pour, pour moi, hein, moi c'est de la connerie. C'est un effet de mode, c'est du. C'est de la merde, je veux dire, c'est vraiment de la connerie. C'est un peu comme si je vous disais. Euh... C'est un peu comme les téléphones qui, qui, par exemple, des téléphones, je sais pas moi, qui. Vous avez un téléphone normal, par exemple, et l'autre, il, il va te sortir qu'il a le téléphone, je ne sais pas moi, qui, qui, qui, a, qui a trois fois plus de puissance. Pour un téléphone, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, voilà, C'est à peu près la même connerie que ça. Je ne sais pas si l'exemple est vraiment bien choisi. Voilà, pour vous dire, c'est ou par exemple, je donne un exemple, c'est comme par exemple, si vous vais par, par rapport à ma moto, euh, qui fait un 650 cm3, et je te dis, ouais, demain, je vais sortir par exemple, comme euh... ils vont sortir la, la Renette, la 750, et que la moto vaut deux fois le prix, simplement parce que c'était un 750. Tu dis, mais attends, mais je m'en bats les couilles, je reste sur ma 650. Je dis, simplement parce qu'elle va gratter, quoi, peut-être 30 km h de plus, en vitesse de pointe, et voilà, donc là, c'est complètement con, mais là, c'est pareil, voilà. Là, tu te dis, euh, en gros, je vais m'acheter une voiture électrique, simplement pour faire comme tout le monde, pour dire, je roule en électrique. Et au final, tu vas t'emmerder. Déjà, tu peux même pas partir en voyage avec, parce que l'autonomie, elle est minable. Tu fais 250 km. Et encore, hein, sans la clim, sans le chauffage, sans rien. Euh, je vois pas où tu vas aller avec 250 km. <coughs> Donc, c'est complètement con. Et encore, 250 km, ils ont dit, sans trop accélérer fort, il hein, faut que tu roules à 80 km heure, ils ont dit, euh, sur du plat. Hein. Si tu montes en montagne et tout, euh, là, c'est pas 250 je vous dis, je pouvais enlever 50 km de plus. Hein. Et si tu utilises la climat mort ou le chauffage à mort, tu peux 50 de moins aussi. Hein. Donc au final, tu fais plus que 150 km. Hein. <rire> non. Tu, au lieu de faire 250, on fait plus que 150, donc c'est de la connerie, hein. c'est du pipeau. Hein, tout ça. Donc voilà. Écoutez, je vous ai donné mon point de vue. Prend, euh, si vous voulez, vous, voilà, vous laissez votre, votre avis en commentaire, il n'y a pas de souci, de toute façon, on est là pour parler. Vous pouvez donner même tout ce que vous, vous trouvez qui est bien, qu'en vérité que j'ai tort, vous intervisez dire non, t'as tort, parce que ça, ça, ça, ça, c'est bien, il n'y a pas de problème, hein, de toute façon, on est là pour discuter, la chaîne est là pour ça. Donc voilà, moi je vous ai donné qu'un point de vue, si ça dépend que de moi, euh, de, de, de, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai testé. On dira. Allez, ciao, ciao, et portez-vous bien.